Salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers. Aujourd'hui, si vous ne le reconnaissez pas, c'est qu'il faut que vous alliez voir les deux autres vidéos qui précèdent celle-ci. C'est un oisetier et je vous montre la troisième étape, la dernière étape pour le multiplier par marcotage. Alors c'est parti Salut, c'est Sébastien, de la pépinière pousse à Plévin dans le centre-Bretagne, à côté de Carré. Dans toutes ces vidéos, je vous apprends plein de choses autour des fruitiers, notamment côté pépinière, puisque c'est mon boulot principal, mais également pour leur gestion. Alors aujourd'hui, encore une nouvelle étape autour des noisetiers, cette fois-ci. Bon et bien voilà la troisième étape, la dernière, autour des marcottes de noisetiers, donc pour vous apprendre à multiplier facilement et en quantité du noisetier. Alors je vous rappelle, pour, un petit ré... pour résumer un petit peu toute l'histoire, en avril, mars, mars de l'an dernier, j'avais taillé assez fortement tous ces noisetiers-là, notamment celui-ci que vous reconnaissez sûrement, puisque c'est toujours le même. J'avais taillé fortement pour qu'ils puissent avoir envie de pousser à jeune bois, faire beaucoup de jeunes branches qu'il avait fait et donc en juin deuxième partie de la vidéo j'avais fait ce qu'on appelle donc des ligatures des petits mi-poser des anneaux à la base de chacune de ces jeunes branches et bien aujourd'hui dernière étape on va aller les récupérer et puis on va voir surtout si ça a fait des racines parce que le but d'un marcotage de souches comme celui-là c'est de leur faire faire leurs propres racines tout simplement donc on va les prélever on va voir comment ça a marché. Et puis, ben, la dernière étape que je n'ai pas forcément besoin de beaucoup vous montrer, c'est que vous allez les repiquer en pépinière pour qu'ils développent un meilleur racinaire, qu'ils soient vraiment sur leur racinaire à 100%. Voilà, que là, on va les affranchir en fait du pied pied-mer. Alors, pour cette étape, vous allez juste vous munir euh, d'un sécateur, mais d'un sécateur dédié à, à être abîmé, voilà, donc je l'ai quand même mis en état, il est quand même bien affûté mais il va être dédié à venir couper bah, les branches qui ne veulent pas se couper toutes seules, ou qui ne veulent pas se casser toutes seules. Alors le petit truc qui est rigolo avec ces marcottes de noisetier, et ça marche aussi pour plein d'autres choses, c'est que la ligature donc a permis donc un système racinaire au-dessus, mais juste en dessous, le bois est mort la plupart du temps, donc il va casser très facilement. Donc on va y aller déjà et puis le sécateur nous servira en cas de besoin. Euh au cas où, si ça veut pas vraiment venir. Donc, évidemment, on les teste une par une. Il y en a certains qui ont déjà... Voilà, cassé. Bon, un petit système racinaire, c'est pas foufou, mais c'est pas grave, une fois repiqué ça va le faire. Vous voyez, ça casse. Allez. Un petit système racinaire. Bon. Si jamais ça... Ça a un peu du mal à s'arracher avec les racines, parce qu'elles sont bien ancrées peut-être dans le, dans le mulch. N'hésitez pas à, à tirer le mulch justement. Voilà, tout ça, ça a de la racine jusqu'à maintenant. Alors, c'est beaucoup plus joli ça. Regardons un petit peu plus en détail. Voilà, mon système racinaire de ma jeune tige. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus Alors à la base, ici, là, ici, on voit encore la forme de l'anneau. D'ailleurs, il doit être dans le sol. Je vais aller le récupérer, bien sûr. Cet anneau de métal là, qui était là, et eh ben voilà, cette partie-là était facile à arracher. Ça a développé des racines juste au-dessus, comme prévu. Donc c'est parfait. Et donc, comme le, ce petit système racinaire-là était sur un plan qui était encore connecté au pied-mère, ça veut dire qu'il n'est pas suffisant pour alimenter toute la tige. Donc, celle-ci, je vais la raccourcir et la repiquer. Histoire de lui faire faire un système racinaire un peu plus conséquent, mais à elle cette fois-ci. Continuons. Donc, il y en a... Regardez ce petit anneau là de la branche que je viens de vous montrer. Hop, il est là. Tadam. Allez, dans la poche poubelle. Alors sincèrement je me rappelle plus combien j'en avais mis. Hein. Vous pouvez regarder la vidéo de l'an dernier si vous voulez, celle de juin. Pour savoir combien j'avais mis d'anneaux, En comptant. Vous voyez un tout petit plan comme ça, là, bah ça, ça, ça refait un joli plan l'année prochaine. Hein. Enfin du fin d'année quoi. Ah bah quand ça casse tout seul, c'est quand même plus simple. Regardez l'anneau, il est là, là, hop, et ça casse tout seul à la base de l'anneau. Tac Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, tu sais que tu peux me soutenir. Alors il te reste encore quelques jours, allez, tout au plus 15 jours pour me commander des, des fruitiers, des petits fruits notamment. Euh, J'ai aussi des armes et là, il faut venir les prendre sur place. Il me reste encore un petit peu de bouture, voilà, donc tu peux me faire travailler. Tu peux bien évidemment, vu que ça va bientôt en plus commencer la période, tu peux me commander des greffoirs, des greffoirs que je fabrique à partir d'Opinel. Donc ça fait un petit greffoir pas cher, mais tout de même très efficace. Évidemment, tu peux me soutenir via ma cagnotte Tipeee, et puis tu peux me soutenir également parce que j'ai un partenariat avec la Fabriculture, et donc tu peux bénéficier d'un petit code promo sur l'ensemble des choses qu'ils proposent, notamment euh, la pitchoun, mais pas que. Bien sûr, si tu aimes cette vidéo, eh ben, je t'invite à partager, je t'invite à t'abonner si ce n'est si pas le cas, et puis je t'invite à mettre des petits pouces bleus. Voilà Inutile de mettre des petits pouces vers le bas, hein, ça sert à rien. Vous êtes toujours quelques-uns à en mettre sur les vidéos, je sais pas, par principe peut-être. Bon, ça sert à rien. Hein. Si vous aimez pas, inutile de rester ici. Hein. Bah voilà, je viens de faire exactement 22 nouveaux noisetiers à partir de mon noisetier là de. 7 ans maintenant, 6 ans, 7 ans, il a été planté en hiver 2015-2016, donc vous faites le calcul. Ça pousse pas beaucoup ici puisque c'est très sec, globalement, et les noisetiers n'aiment pas trop les terrains secs. Mais ça pousse quand même. 22 plants de noisetiers avec ce noisetier qui, évidemment, va pouvoir m'en redonner quasiment, sûrement même autant, encore cette année. Donc les opérations de retour de cette année, ça va être de tailler le vieux bois pour encourager à ce qu'il y ait des pousses de jeunes bois. Tout ce qui est déjà ligaturable, bah peut-être que je le ligaturerai, sinon je peux retailler. Voilà, et ça va être reparti pour une nouvelle saison